Ça va, t'as l'air bizarre? Ouais, oh ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je trouve que t'as un regard fuyant. Bah non, pas du tout. Bah si, t'as l'air chelou là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un test dans Psychologie Magazine et t'es un pervers narcissique en fait. T'es sûr? Bah oui, regarde! J'arrive pas à y croire! Bah non, mais t'as oublié cette question là. Ah bon? Bah oui, mais du coup, je suis pas un pervers narcissique, je suis juste un gros fils de pute qui te maltraite depuis deux ans. Ah! Ouf! <rire> t'es vraiment une grosse merde, hein? Oui! Bon, je vais reprendre un perrier du coup.